grand, nous voici encore dans ta présence pour te dire Seigneur que nous t'aimons, nous voici encore dans ta présence pour te dire Seigneur que ton nom soit béni, soit béni Seigneur, parce que tu es digne de nos, de nos louanges, tu es digne de, de notre adoration Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. Amen. Tu es tellement grand, tellement grand. Seigneur, à tel point que la Bible nous dit que les cieux, les cieux ne peuvent te contenir. Amen. Seigneur, toi tu es grand. Nous le confessons encore. Tu es plus grand que toute chose. Tu es plus grand que tout nom. Tu es plus grand que tous les dieux plus grand que la maladie tu es plus grand que tout seigneur parce que devant toi tout j'ai réfléchis. c'est pour cela que nous venons encore seigneur t'adorer nous venons encore seigneur te louer nous, nous venons dans ta présence pour chanter ton saint nom seigneur Tu es grand, tu es grand Seigneur. Hum, tu es grand Seigneur. Devant nos inquiétudes, tu es plus grand. C'est pour ça que nous venons, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné la louange. Tu nous as donné les sujets de louange, éternelle de gloire. Ce qui nous dérange et ce qui nous rend heureux sont pour nous les sujets de louange, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu délivres au travers la louange. Tu délivres au travers l'adoration. Nous l'avons vu Seigneur Jésus au temps de Josué. Oui Seigneur. Nous l'avons vu au temps de Josué. Dans le combat, Josué, avec son équipe, était en train, en train de te louer. Et nous avons vu comment les murs de Jéricho étaient tombés Seigneur. Ce qui nous bloque tombe de, de, de, devant. La louange de notre Seigneur. Ce qui nous dérange, les murs sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés. Et nous avons aussi vu Pierre, plutôt Paul et Silas qui étaient en prison. Au travers la louange, au travers l'adoration, les murs sont tombés, les murs sont brisés. Et nous croyons au travers de ce que tu as eu à faire avec. Dans les Silas, Seigneur, les familles sont délivrées parce que je crois que dans cette prison ils n'étaient pas les seuls. Mais j'ose croire aussi, Seigneur, que quand les murs, quand les portes étaient, étaient ouvertes, les murs sont tombés, Seigneur, tous ce qui étaient en prison était délivré. Oui, Seigneur, la, la louange en Seigneur, délivre même nos voisins. La louange en Seigneur, délivre les familles. Tu le crois ou pas, mais tant qu'il y a quelqu'un qui élève le nom de Jésus dans une famille. Seigneur, tu te glorifies au travers de sa louange. Et nous le croyons, nous le croyons Seigneur. C'est pour ça que nous ne pouvons, pouvons plus arrêter de te louer Seigneur. Jusqu'à l'éternité, je crois que ça, dans, dans, dans, la, dans ta présence, ça sera la louange et l'adoration Seigneur. Amen sera mais la louange restera, parce que la parole dit qu'au ciel, c'est la louange, c'est la gloire, la gloire du Père. Nous allons nous joindre aux quatre êtres vivants et aux 24 viables pour te dire, Seigneur, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur ne soit qu'à toi seul. Nous allons encore te dire que tu es saint Seigneur, merci parce que tu as mis la louange dans la bouche de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons partager quelque chose qui est euh, une, une parole, c'est juste une, une petite exhortation. Je vais euh, lire euh, juste un verset.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 C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui te courant de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de, de, de, de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme de l'aigle. L'éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Vous voyez juste verset le chapitre euh, chapitre 103 euh, de 1 jusqu'à euh, jusqu'à à, à 6 le Seigneur nous nous exhorte à venir avec les louanges Dans sa présence à le bénir à le louer « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le Seigneur nous fait du bien pour qu'en retour, tu qu aies la louange à cause de son nom. Il fait tout à cause de son nom. Parce que le, le, le, son désir est que nous soyons ceux-là qui... Qui le loue, qui l'adore avec un cœur pur et sincère. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Jean, dans le livre de Jean 4 Il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là où le Seigneur nous attend, à le louer, à l'adorer en esprit et en vérité. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous vous interpellons, mes bien-aimés, à instaurer des systèmes de louange, d'adoration, l'honneur à Jésus-Christ dans nos maisons, partout où nous allons nous trouver, dans ta voiture, partout où tu te trouves. Parce que la Bible dit encore une chose Que l'éternel siège au milieu de la louange de son peuple La louange appelle à la présence de Dieu L'atmosphère change dans une maison qu'on loue le Seigneur Parce que cette maison est remplie de gloire Ta vie change Ta vie peut changer si tu changes ta façon de voir le Seigneur Comme on disait la dernière fois Avec la perception qu'on a du Seigneur de le louer en esprit et en vérité. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, que tout ce qui est en moi loue l'éternel. Mes enfants, comme la parole dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Quand on parle de maison, on parle de tout. La maison... Le catech qui croit en Dieu doit être une maison où l'éternel se glorifie. Une maison où lui seul, le Seigneur Jésus-Christ seul est élevé. Que tout ce qui est en moi loue l'éternel. Tout, tout, tout ce qui est en moi. Tes enfants, enfants sont sortis de, de, de toi, donc c'est en toi. Tu fais un avec avec ta femme tu fais un avec ton mari donc c'est tout ce qui est en toi tout tout mon argent doit louer le seigneur je dois utiliser mon argent à bonne escient pour célébrer le seigneur organiser des moments de louange d'adoration avec son propre ses propres moyens soutenir les veuves des orphelins comme dit le livre de Jacques la religion pure, sans taille, c'est s'abstenir des suyures du monde de s'occuper des veuves des orphelins que tout tout ce qui est en nous nous, nous, nous vous exhortons que tout ce qui est en vous loue les seigneurs vos bouches nos bouches, nos yeux nos oreilles tout, tout en nous qui est en nous doit louer le Seigneur? Vous savez, c'est très très important de, de le comprendre. Très important. Parce que quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, le Seigneur le note et il dit. Il n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est quand tu fais quelque chose, le Seigneur se rappelle de cela. Si nous nous souvenons de l'histoire de d'Ézéchias, que le Seigneur a envoyé euh, euh, Esaïe lui dire qu'il qu devait mourir. Ézéchias est venu rappeler au Seigneur ce qu'il a eu à faire pour le Seigneur. Ce qu'il a eu à faire pour le Seigneur. Souviens-toi. Alors il faut poser des actes. C'est ça la foi. La foi ne s'arrête pas seulement à, à confesser, mais à vivre, à poser des actes. Poser des actes pour marquer. Marquer un point. Marquer le point dans le cœur du Seigneur. C'est ça. Un cœur qui aime le Seigneur. Quand tu aimes ta femme, tu fais les choses qui, qui marquent ta femme. Quand tu aimes ton mari, tu fais des choses. Quand tu aimes tes enfants, tu fais des choses. Quand tu aimes quelqu'un, tu poses un acte pour lui, lui manifester cet amour. C'est ce que le Seigneur attend aussi de nous. C'est pour ça que nous allons toujours dans cette optique de mon cœur t'adore, qui est un amour excessif qu'un que, que, qu homme manifeste à l'égard du Seigneur. Nous, en, nous nous interpellons à se souvenir de l'histoire d'Ézéchias. Il a eu à poser les sacs. Il a demandé au Seigneur, souviens-toi. C'est l'une des plus rares choses que le Seigneur a eu à faire, à changer sa décision. Il a dit, il a dit à Isaïe qui traînait encore dans la cour du roi. Ézéchias, il lui a dit, repas va dire à mon serviteur. Que je, je, je, je lui ajoute 15 années encore de plus. Non seulement ça, je le délivre. Je le délivre de, de, de, de ses ennemis. Je lui donnerai la victoire. Il s'est souvenu à cause de ce que Ézéchias a eu à poser comme acte pour le guérir de la maladie. En ce qui concerne la délivrance de ses ennemis, il s'est souvenu du roi David. Il a dit, je l'ai fait à cause de son père, mon serviteur David. Parce que David a eu à faire aussi les actes. Souvenez-vous du temple Il a ramené l'arche Waouh! Qui peut poser ce genre d'action Ce genre d'actes dans, dans, dans, dans, dans la vie d'aujourd'hui Bien que ce n'est plus sous la même forme Mais il faut poser des actes organisant des moments de louange, d'adoration Où les cœurs sont sauvés Où les vies sont touchées Les vies sont transformées avec nos propres moyens, avec nos bien-aimés, organisant-nous, faisons des actions pour le Seigneur, afin de le glorifier, de le louer encore, encore, parce que le Seigneur aime la louange. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Voici juste une petite exhortation pour nous rappeler que le Seigneur a besoin qu'on lui compose des actes qu'on pose vraiment des actes qui le touchent c'est ça l'amour l'amour du Seigneur parce que aujourd'hui nous sommes les chrétiens sont devenus compliqués comme après c'est normal c'est le temps de la fin la Bible dit que vers le temps de la fin les gens seront égoïstes c'est écrit dans, dans Timothée on sera égoïste. Les gens aujourd'hui n'arrivent plus à s'aimer, à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais je nous exhorte ne de ne pas être de ceux-là. De ne pas être de ceux-là qui ont, comme on dit, le frein à main. Mais de donner, de s'aimer. Celui qui aime, donne. Celui qui aime, donne. Lui, il nous a, a montré le chemin. Il nous a aimé, Il a donné. L'éternel nous a aimé, Il a donné Jésus-Christ. Il a donné. Il, a, il est écrit dans 1 Jean 3.16 que nous avons connu, connu l'amour de ce qui nous a aimé le premier. Nous aussi, nous devons nous donner pour les frères. Se donner là, c'est donner du meilleur de toi pour les frères, pour les bien-aimés. L'amour consiste à donner. À donner. Donner pour le Seigneur. Il nous a tellement aimés, il nous a montré le chemin, il a donné. Nous aussi, nous devons donner. Je ne sais pas ce qu'il nous demande, ce qu'il il, il demande à chacun de nous. Parce que le Seigneur agit aussi selon la particularité. Il peut te demander quelque chose. N'hésite pas, donne à cause du Seigneur. Donne à cause de l'amour que tu as pour lui. Il faut manifester cet amour-là de donner. Donnant pour le Seigneur. S'aimant, s'aimant pour, comme il a dit, pour les choses qui ne périssent pas. Les choses qui ne périssent pas. Il nous a tellement aimé, en tout cas que, que, ton, que le nom du Seigneur soit vraiment élevé encore, que toute la gloire le soit à lui et à lui seul. Que toute la gloire lui revienne. Il nous a tellement aimé, en retour nous devons aussi l'aimer. Aimons le Seigneur, nous vous exhortons à avoir cet amour excessif pour le Seigneur. Un cœur qui est moyen que le Seigneur nous donne, c'est pour l'adorer, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Comme il a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en dedans de chacun de nous. David a eu à poser des actes qui l'ont suivi jusqu'après sa mort. Est-ce que nous, aujourd'hui, si nous mourons, est-ce que nos actes, nos œuvres vont parler pour nos enfants, pour la cause de nos enfants Est-ce que... Il faut se poser cette question. Je ne demande pas de donner aux hommes Mais de donner au Seigneur Je ne demande pas de donner aux hommes Mais au Seigneur C'est lui seul qui t'orientera qui De la même façon qu'il nous recommande Par rapport à la dîme D'aller manger la dîme avec nos familles De la même façon que lui seul nous orientera à aller donner quelque chose Donner le, ce que nous avons Il peut t'orienter vers les orphelinats, il peut t'orienter vers des veuves. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons avec amour pour le Seigneur. Parce qu'il est vivant. Il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants, c'est pour lui. Parce qu'il a dit, ce n'est que les vivants qui m'adorent. Les morts n'adorent pas le Seigneur. Nous sommes vivants pour la louange pour adorer le Seigneur, pour le louer. Donc, c'est juste cette exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous encourager à, à donner, à louer, à louer le Seigneur avec tout ce que nous avons, nos moyens, peu importe ce que nous avons, nous devons louer le Seigneur avec. Le modèle d'Abraham. Il n'avait il avait pas tout ce qui constituait pour l'adoration, mais il a dit le Seigneur, pour voir. Mais le peu qu'il avait, il croyait que le Seigneur devait faire quelque chose avec le peu là. Donc le peu que tu as, tu as la voix, adore le Seigneur. Tu as un temps pour jouer aux instruments, adore le Seigneur avec. Tu sais jouer à la batterie, adore le Seigneur avec. David n'en a pas dit comment il chantait pour que les esprits qui dérangeaient Saül le quittent. Il avait, on ne parle pas de sa voix, mais de son instrument. Donc, il y a des gens qui, quand ils jouent aux instruments, le Seigneur les utilise pour que les démons sortent de, de, de, de la vie des gens. Parce qu'il y a derrière l'obéissance il y a derrière l'amour du Seigneur. Vous savez, quand il y a l'amour, il n'y a plus de notion d'effort. Il n'y a plus notion de sacrifice. Ça coule, c'est naturel. Nous devons donner naturellement. Nous devons nous souvenir que c'est l'œuvre de Dieu. Que nous devons apporter, soutenir pour que l'œuvre du Seigneur avance. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, tout, toute personne qui va suivre la vidéo, cette vidéo que nous sommes en train de, de faire. Que le nom du Seigneur puisse encore se glorifier dans vos vies, dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il est merveilleux, il est tellement merveilleux, qu'il se souvient de ce que nous, nous, nous, nous, nous posons comme acte. Le Seigneur se souvient. Il s'est souvenu de Hézekias. Je crois qu'il se souviendra de toi. Il se souviendra de chacun de nous, ce que nous faisons. Moi, je crois. Je crois On peut vivre des situations Mais la Bible dit dans Psaume 91 qui nous sort du filet de l'oiseleur Ça veut dire qu'on était déjà rentré du filet, dans le filet Mais lui seul nous sort Tu peux être malade Mais il te sort de la maladie Parce qu'il se souvient de ce que tu as eu à poser comme acte Le Seigneur est tellement bon Mais il faut le rappeler Rappelons au Seigneur ce que nous avons fait quand tu es dans le besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous pouvez finir par un chant, un chant qui glorifie encore le Seigneur? Parce que nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour l'élever encore. Nous sommes là Seigneur pour toi, pour toi seul Seigneur. Nous sommes là pour Jésus Christ, parce qu'Il s'appelle Emmanuel. Il est là au milieu de nous, Il est là, là où nous sommes, parce qu'Il il est là au dedans de nous. Oui. Tu es là parmi nous, Seigneur, au travers de ce moyen que Tu nous donnes de s'exprimer, de, de conduire ton peuple devant ton trône, Seigneur. Croyant Seigneur que tu vas encore toucher les cœurs Soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la maison, dans, de, dans nos maisons, dans, dans nos vies, dans la vie de chacun, qui, chacun de nous, tous ceux qui regardent cette vidéo, tout à que le Seigneur vous bénisse, qui vous bénisse, qu'il vous bénisse, Qui qu qu se souvient de vous, celui qui se trouve à l'hôpital, celui qui est malade, que le Seigneur se souvienne de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.